Voilà qui nous amène à la période de questions, le chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Mardi, le tribunal a reconnu que le projet de loi 124-124 était inconstitué. La décision se dit comme suit. Le gouvernement n'a pas, et je cite, expliqué pourquoi il était nécessaire d'offrir les droits de la charte pour, en, tout en offrant des réductions fiscales et des remises euh, sur euh, les vignettes des plaques d'itamifraction dix plus, fois plus élevées que le, la limite salariale. Pardon. Pourquoi est-ce que le gouvernement a, a déposé le projet de loi 124 euh, président du Conseil du Trésor Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme le sait le député d'en face, nous passons en revue la décision et nous avons l'intention d'en faire appel. Parlons des investissements historiques du gouvernement. Dans toute la province, plus de 170 milliards de dollars d'investis. Par exemple, dans la santé, un investissement de 40 milliards dans les infrastructures hospitalière. Cela va construire de nouveaux hôpitaux partout dans la province, de nouveaux hôpitaux dans une ville comme Brampton, négligée et écartée par l'ancien gouvernement. Un nouvel hôpital dans la ville de Windsor, un nouvel hôpital à Oxford, un nouvel hôpital à Mississauga. Monsieur le Président, nous faisons les investissements essentiels dont la province a besoin et nous allons continuer de faire ces investissements. Question complémentaire. Je pense qu'il est clair qu'il n'y a pas une pénurie de fonds. Les fonds existaient pour payer décemment les travailleurs. Le projet 24 a poussé beaucoup de tra travailleurs de la santé loin du système. Le gouvernement peut régler la question. Est-ce que le gouvernement veut bien abandonner son plan de faire appel de la décision de la Cour supérieure et mettre en place un vrai programme pour recruter, retenir et traiter décemment les travailleurs de la santé de la province. Je suis ravi de parler des investissements que nous avons effectués dans les ressources humaines en santé, depuis, notamment depuis quatre ans. L'investissement le plus important, la hausse la plus importante a eu lieu l'année dernière. Lorsque le gouvernement a investi 5,2 milliards de dollars additionnels dans le système de santé, qu qu'est-ce qu que cela veut dire Depuis le mois de mars 2020, nous avons ajouté plus de 12 000 professionnels de la santé au système. Rien qu'en 2022, l'Ordre des infirmières a inscrit 12 800 infirmières et il reste encore un mois de 2022. Nous sommes ravis de défendre ces investissements et de les effectuer afin de renforcer les ressources humaine en santé de la province. Une dernière question. complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre du Travail. Hier, le ministre du Travail a pris la parole et au lieu de se prononcer sur le fond de nos questions légitimes sur le projet de loi 124, il a sorti un certain nombre d'éléments de langage sur les syndicats du secteur privé, même, même bien qu'ils sachent aucun syndicat de la province, public ou privé, a appuyé le projet de loi 124. Avec le recul, est-ce qu'il veut bien dire aux centaines de milliers de travailleurs du, système, du secteur public et parapublic, est-ce qu'il veut bien leur expliquer pourquoi il a adopté un projet de loi qui a enfreint leurs droits? Je répète, nous passons en revue la décision. Nous avons l'intention de interjeté appel contre cette décision, mais nous sommes très fiers des investissements que nous avons faits dans la province, au nom de la province, des Ontariens. Nous sommes également très fiers des investissements que nous effectuons dans la province. Rien que qu'il y a trois mois, le ministre des Finances a déposé notre budget. Les députés d'en face ont voté contre le budget, voté contre la hausse des, finan des financements de la santé de la province contre la construction d'infrastructures sans un plan de 160 milliards de dollars d'infrastructures dans la province visant à construire des hôpitaux comme à Windsor et à Brampton et à Scarborough partout dans la province. Nous allons continuer de faire ces investissements sans précédent et historiques partout dans la province. Député de Brampton, non et Waterloo à l'ordre. Question, nouvelle question, député de Humber River Brackley. Bonjour. Ma question s'adresse au premier ministre. Le La vérificatrice générale a déposé son rapport hier et, et elle a dressé un bilan très clair de l'État des assurances automobiles de la province. Ma question est très simple. Est-ce que le premier, ministre, le premier ministre accepte que les automobilistes de la province font face à à des hausses inacceptables. Merci au député d'en face pour la question. J'aurais pu. Euh, la la vérificatrice générale euh, général aurait pu gagner du temps. On aurait dû soumettre ce rapport à une étude de rendement. Comme le député le sait, il y a eu un. Un allègement de 1,3 milliard de dollars des primes d'assurance automobile pour les conducteurs, pour les automobilistes de la province. Le député le sait, mais le député d'en face est très instruit. Il a donc lu la page 102 du budget déposé au mois d'avril. Et le député de Brampton-Sud vient d'en parler. Et comme il a dit, vous avez voté contre. Qu'est-ce qui est dit sur la page 122 Je vais vous le dire tout à l'heure. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Il sommes à 10h30 et il semblerait que le ministre est, est déjà un peu fatigué. La réponse, eh bien, c'est oui. Les automobilistes de la province sont pollués en ce qui concerne leurs assurances automobiles. Nous payons les primes les plus élevées au Canada, même si nous avons le taux d'accident le plus faible du pays et cela a baissé depuis le début de la pandémie. Et pourtant, les primes dépassent le taux d'inflation. Les, les profits sont très élevés dans le secteur. Nous payons des centaines de millions. Est-ce que le gouvernement veut bien poser le bon geste en baissant les primes d'assurance automobile au niveau nécessaire, oui ou non? Monsieur le Président, je, je me demande si le député d'en face est encore plus fatigué que moi. Je remercie le député pour la question. C'est une question très sérieuse. Je lis la page 103 du budget. Le député instruit, la a sans doute lu, l'autorité de réglementation des services financiers a introduit une nouvelle stratégie en ce qui concerne les primes d'assurance automob... automobile. L'autorité va créer un nouveau cadre pour créer une équité dans les primes pour remplacer les anciennes lignes directrices, y compris, euh, compris par rapport au code postaux à la page 103. J'invite le député d'en face de nous dire s'il soutient cette mesure et, et sinon, pourquoi? Dernière question complémentaire à l'ordre monsieur le President please start the clock final supplementary. Dernière question complémentaire. Je, moi, je croyais que le ministre était censé répondre aux questions et non pas poser des questions. C'est pour cela qu'il est l'un de mes auteurs de fiction préférés. Ça se voit très clairement dans les primes d'assurance. Le, la vérificatrice générale a confirmé ce que les néo-radisants ont depuis des années l'assurance la, automobile et la discrimination sur les codes postales est réel. Il faut y mettre fin. Les, les automobilistes, les bons automobilistes de Brampton, et de Scarborough et d'autres endroits payent des primes plus élevées. Il y a deux mois, j'ai déposé un projet de loi pour mettre fin à la discrimination en la matière. Le, le gouvernement a appuyé ce projet avant l'élection. Le premier ministre avait même dit que c'est une priorité. Est-ce qu'ils vont adopter ce projet de loi? Est-ce qu'ils vont le immédiatement, oui ou non? Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le Président, le député d'en face aimerait bien être de ce côté de la Chambre afin de nous aider à réduire les primes pour les automobilistes. 1,3 milliard d'allègements et aucune hausse depuis deux ans parce que nous mettons l'accent sur la réduction des coûts pour les Ontariens. Mais, mais ce n'est pas seulement cette, ce système d'évaluation territoriale ce n'est pas ce notre seul geste concernant les primes d'assurance automobile. Nous, nous voulons également élargir les choix. C'est à la page 103 aussi. Plus de choix pour les automobilistes qui veulent plus de choix dans l'industrie. Et nous nous penchons sur les fraudes et les mauvaises pratiques et nous avons invité, nous avons dit, ordonné à, à l'autorité des services financiers à, à enquêter là-dessus. Le, le député sait très bien que le gouvernement priorise les allégements financiers pour la province. Et nous avons fait campagne là-dessus. Député de Ottawa, West west merci. L'enquête sur le train léger d'Ottawa a révélé toute une série de décisions, de mauvaises pratiques liées au, au partenariat public-privé. À plusieurs titres, le partenariat public-privé... À alimenter les promes, dont le manque de transparence, des informations fausses de, du secteur privé et un manque de reddition de comptes. C'est une véritable débâcle. Est-ce que le gouvernement veut bien en tirer les, tous les enseignements et arrêter de signer des partenariats par, priv public privés Merci pour la question. Nous remercions la Commission pour cette enquête. C'est grâce à, au projet public-privé que nous pouvons construire des métros à euh, Toronto et euh, de la région York. C'est pour cela que nous pouvons des autoroutes comme 403, 427, euh, élargissement de 401. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des progrès dans la construction d'hôpitaux dans la province comme à Niagara, Vaughan, Cordolucci. Euh, Monsieur West Lincoln Memorial. Monsieur le Président, je l'ai toujours dit, j'ai toujours été très transparente. Nous allons avoir recours au bon modèle pour le bon projet. C'est exactement ce que nous allons continuer de faire, député de Parker High Park. Question complémentaire. Le même, les mêmes acteurs privés responsables du train léger d'Ottawa sont également responsables du partenariat du train léger à Eglinton, à Toronto. Le, la vérification générale a signalé tous les problèmes que les mêmes problèmes à Ottawa peuvent bien se reproduire à Toronto sur la ligne Eglinton. Metrolinx annonce, annonce constamment des retards et paye de plus en plus d'argent euh, à l'entreprise privée. Ils viennent d'annoncer encore un retard d'un an et Metrolinx et euh, l'entreprise privée refusent d'expliquer de, pourquoi il y a un tel retard. Il y a clairement un problème... Euh, sur la ligne Eglinton, que cachent le ministère et Metrolinx? Merci beaucoup. Le ministre des, la ministre des Transports est très claire dessus. Elle fait tout ce qu'elle peut pour, pour veiller à ce que ce projet euh, ouvre les portes aussi rapidement que possible. Nous avons une très belle histoire. Nous avons Mise en œuvre 74 projets depuis la création d'Infrastructure Ontario. Depuis notre élection, nous avons euh, initié 24 projets, dont 15 déjà en train d'être euh, construits. Nous avons élu sur un mandat euh, pour euh, bâtir la province. C'est exactement ce que nous allons faire. N Nouvelle question d'habitée de Whitby. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre des Infrastructures. Au cours des décennies à venir, la population de la province. Euh, doit croître de 6 millions de personnes. Donc l'investissement dans les infrastructures est plus important que jamais. L'engorgement des routes et des autoroutes nuit à nos familles. Ils passent plus de temps dans la circulation. Des infrastructures démodées, vétustes, sont, sont un obstacle à l'économie. L'Ontario ne peut pas se permettre de... De laisser en place ces obstacles-là. Il faut construire. Est-ce que la ministre de l'Infrastructure veut bien nous parler de ce que fait et le gouvernement pour construire des, des infrastructures efficaces et résilientes pour toute la population? Madame la ministre de l'Infrastructure, merci aux députés pour la question. Et là aussi, Monsieur le Président, nous avons été élus sur un, un, un mandat très clair pour construire plus d'infrastructures. C'est pour cela que nous investissons 5, 160, 159 milliards de dollars sur 10 ans. Nous avons annoncé 39 projets dans, les, dans le cadre des partenariats publics-privés. Et sous le Premier ministre, nous avons développé le programme Construire rapidement pour construire des établissements de soins de longue durée aussi rapidement que possible. Et grâce à cela, il y a 320 lits à Lakewood construire en moins de 13 mois. Nous en tirons les enseignements et nous mettons en place des constructions rapides pour construire des, des écoles, donc dont cinq nouvelles écoles avec 15 700 places pour élèves et près presque 6 000 places de garderie. 17. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Satisfaire à nos besoins en infrastructure aujourd'hui est un investissement dans l'avenir la, de la province. Ensemble, construisons des réseaux de santé pour mieux servir les patients et pour permettre à notre pro province de progresser pour une économie plus forte, plus d'emplois, des emplois bien rémunérés pour les aider dans des lieux comme Brampton, Windsor et dans ma région de Durham. Ce sont des endroits qui réclame depuis longtemps des investissements en infrastructures. Malheureusement, Monsieur le Président, l'ancien gouvernement libéral a écarté nos besoins. Et maintenant est venu le temps d'agir, de passer à la mise en chantier. Monsieur le Président, est-ce que la ministre veut bien nous parler des projets essentiels que nous allons construire alors où nous re rebâtissons la, la province. Bien, bien sûr que oui, la population nous a réélus parce qu'ils veulent plus d'hôpitaux, plus d'autoroutes, plus d'écoles et plus de transports en commun. Dans notre dernière annonce sur les partenariats publics-privés, nous allons de l'avant pour les centres de traitement des enfants, les hôpitaux Niagara Health, Trillium-Queens et Mississauga, Wahoo, Cam HGO. Et euh, Quinty Health. En ce qui concerne les transports, Autoroute 3, Métro de Scarborough, euh, Extension de Eglinton West, euh, la ligne Ontario Nord, deux contrats différents, et l'autoroute Garden City. Par ailleurs, nous ravivons Ontario Place afin de permettre aux familles de s'y rendre. Nouvelle question, député de Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le rapport de la vérificatrice générale a montré que la Société des Jeux a signé des contrats privés de casinos sur la base d'offres irréalistes. Mais au lieu de d'obliger les acteurs privés à respecter leurs contrats, leur a permis de payer 3 milliards de dollars de moins au gouvernement, des milliards de dollars que l'on aurait pu utiliser pour les écoles, pour les hôpitaux. Pourquoi est-ce que le gouvernement permet à la Société des Jeux? Uh, saper SAP sa propre crédibilité en, en, en signant et ensuite en renégociant de mauvais contrats. Ministre des Finances, monsieur le Président, merci à la députée d'en face pour la question. Vous savez, ces contrats qui étaient signés il y a environ une décennie, en 2012, entre 2011 et 2014, je pense que c'était à l'époque d'un gouvernement minorité. Qui a soutenu ce gouvernement minorité? Ah! C'est la députée, c'est le parti de la députée d'en face. Depuis une décennie, la société des jeux et des loteries a contribué beaucoup aux deniers de l'État. D'ailleurs, de l'année dernière, ils ont contribué 1,5 milliard, 1 milliard de dollars aux caisses de l'État. Non seulement cela, ils ont fourni énormément de croissance à l'économie avec de bons emplois bien rémunérés, de bons chèques de paix. Ensuite, les suites citoyennes de la province ont une, une très, très bonne in, une industrie de divertissement grâce à la société de jeux et des loteries qui offre euh, ces activités de divertissement à toute la population dans les casinos de la province et ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si je pouvais mettre, euh, <rire> obliger euh, tous les signataires de, de respecter ces contrats, je le ferais. Mais, mais c'est le ministre des Finances qui... On est responsable. Le rapport montre que la société n'a pas de processus suffisant pour empêcher le blanchiment d'argent. Dans deux casinos, ils pouvaient obtenir des chèques de plusieurs milliers de dollars sans contrepartie malgré la politique officielle qu'il faut jouer, vérifier le jeu avant d'émettre de des chèques de plus de 3 000 le blanchiment d'argent a lieu dans les casinos en Colombie-Britannique. Ils ont des dispositions plus fermes là-dessus, plus strictes, et qu'on pourrait imposer ici en Ontario aussi. Donc ma question est très simple. Est-ce que le ministre des Finances peut bien s'engager à effectuer son changement aujourd'hui afin d'empêcher le blanchiment d'argent dans les casinos de la province? Monsieur le ministre, il n'y a pas de place pour les mauvais acteurs dans la province. La Société des Jeux des jeux et des Loteries de la province a un processus très rigoureux des politiques et des procédures, très claires là-dessus, et, Monsieur le Président, ils ont renforcé euh, l'application de ces lois. Ils, ont, ils font un travail remarquable. Nous allons toujours servir contre les mauvais acteurs, mais permettez-moi de dire la chose suivante. Je me demande... Je m'interroge sur euh, la portée du rapport de la vérification générale. Elle, elle, elle utilise l'argent du contribuable pour uh, descendre sur les casinos. S'il y a des infractions, nous allons servir contre les mauvais acteurs. Nous allons défendre les normes les plus strictes, les plus élevées. Nous prenons tout cela très au sérieux de la Société des jeux et des loteries aussi. Question suivante. Député de Peterborough, Kowath. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse. Au ministre de, de l'énergie. Les donc s'inquiètent de l'accès à l'énergie dans, dans des régions rurales, reculées et dans le nord de la province mérite un, un accès sûr à l'énergie. Malheureusement, souvent ce n'est pas le cas dans beaucoup de communautés autochtones, notamment on dépend des générateurs au diesel, diesel. Euh, L'électricité ainsi produite est coûteuse et chère et polluante. Et ne satisfait pas aux besoins de ces localités qui connaissent un taux de croissance important. Les communautés autochtones servent des partenaires, partenaires importants. Que fait le gouvernement pour veiller à ce que ces communautés aient accès à l'énergie dont elles ont besoin Ministre de l'Énergie, merci à David en face fait pour la question. En tant que ministre de l'Énergie, ma priorité principale est bien c'est de veiller à ce qu'il y ait un réseau d'électricité propre et fiable qui satisfait aux besoins de toute la population, notamment dans les régions reculées. Il est vrai qu'il y a les régions reculées qui dépendent de ces générateurs au diesel. C'est cher, ce n'est pas bon pour l'environnement et cela ne permet pas une croissance dans ces localités. C'est pour cela qu'il était très important la semaine dernière que euh, J'ai rejoint euh, mon ami, le député de Quatnane, dans la localité de King, Kingfisher Lake. C'était un grand jour. Nous avons éclairé, nous avons relié la communauté au réseau grâce au projet Walk in App Excellent projet. C'est la ligne qui crée non seulement, qui apporte non seulement de l'électricité, mais aussi de l'espoir. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie le ministre pour sa réponse. C'est encourageant de voir comment le gouvernement fait preuve de leadership et de partenariat avec les communautés autochtones pour relier les localités autochtones au réseau d'électricité. Cela ouvre la voie à la croissance économique, aux futures nouvelles écoles, des logements et des débouchés économiques. Est-ce que le ministre de l'Énergie veut nous parler davantage du projet WATE? Et dites-nous comment ce projet dirigé par des Premières Nations va créer des occasions, de, des perspectives économiques pour le nord de la province. Le projet watain Kenia est un projet important. 1 km de lignes de transport d'électricité dirigées par les autres 24 Premières Nations en partenariat avec un acteur du secteur pour relier des localités comme Kingfisher Lake et 16 autres pour les relier au réseau nous sommes ravis d'investir 1,4 milliard de dollars dans ce projet pour aider à la construction. Pendant cette période, Trois des 17 localités ont déjà été reliées au réseau provincial. Le chef, Eddie Mamakwa, de Kingfisher Lake a dit, et le député d'en face me l'a dit aussi, Il se souvient de l'installation des premiers générateurs diesel en 1982, la piste d'héritage en 1987, l'eau potable en 1993. Ils vont toujours se souvenir de 2022 d'être relié au réseau provincial. Cela permet la croissance, cela permet la construction de logements, cela permet la construction d'une nouvelle école. C'est ce, ce qui arrive lorsque nous travaillons, travaillons en partenariat avec les Premières Nations en faveur de la prospérité économique. Excellent partenariat et nous nous en réjouissons. De Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le, le rapport de la vérification générale montre que le gouvernement n'a pas suffisamment recours aux ressources en énergie renouvelable, un autre. Il, il trouve également que le gouvernement va gaspiller l'argent des contribuables de, de la province en ouvrant plus de, euh, de centrales au gaz. Le rapport dit qu'il serait plus économique d'investir dans l'efficacité, dans les renouvelables, au lieu de dépenser des milliards de dollars sur les nouvelles centrales au gaz. Les factures d'électricité sont déjà trop élevées. Pourquoi est-ce qu'on gaspille de l'argent sur ces nouvelles centrales alors qu'il y a des options beaucoup plus économiques? Oui, oui. Merci, oui. merci au de parler de sa quand son propre parti croit qu'on devrait se débarrasser du gaz naturel. Et ce membre en particulier n'affirme pas le nucléaire qui offre 60% de l'énergie dans la province tous les jours. Chaque jour, mon travail est de s'assurer qu'on a une source fiable et abordable d'électricité. Le, les opérateurs indépendants nous ont avisé que si on veut retirer le gaz naturel du système, on aurait des zones de, de manque d'électricité, et c'est ce que les gens veulent, ce n'est pas ce que les gens de l'Ontario ont besoin. On voit des investissements records dans la province, parce que maintenant nous avons une réseau électrique fiable et abordable en Ontario, qui est concurrentiel avec d'autres juridictions. Nous voyons le résultat avec des investissements, des investissements de 6 milliards de dollars ici en Ontario. Wow. Supplémentaire. Bien, est, on évite euh, de façon euh, bien. Donc, le, les gens de l'Ontario vont continuer à payer pour les usines de gaz, même après qu'elles aient été fermées. Les contrats vont se rendre jusqu'en 2040, mais ces usines vont être fermées bien avant, sous les lois fédérales. On a déjà une usine, un scandale d'usines de gaz. Il semble que le gouvernement conservateur est déterminé de faire la même chose. Combien devrons-nous payer en Ontario pour le nouveau contrat une fois que ces usines auront été fermées? Le ministre de l'Énergie, le membre, euh, veut fermer les usines de gaz. Maintenant, ça résulterait à des manques euh, des dans notre province, ce qui serait tout à fait inacceptable. On nous a aussi dit que ça augmenterait les factures électriques de 100 par mois, ce qui n'est pas acceptable non plus pour notre gouvernement. Et ce n'est pas acceptable non plus pour les gens de l'Ontario. Ce membre, nous avons vu un aperçu de leur politique sur l'énergie quand un membre de l'Ottawa a mené des, des extensions électriques sur le pont entre Gatineau et Ottawa. C'est ce qu'on peut s'attendre si le gouvernement était responsable de l'énergie ici en Ontario. On peut pas avoir ce manque de prévisibilité. On doit avoir un système euh, qui est fiable à tous les jours, et je m'assure pour m'assurer que le système est propre, sûr, fiable et abordable pour qu'on puisse voir la croissance qu'on a besoin dans la province. La prochaine question du Sud de l'Ottawa. Ma question est pour le premier ministre. En 2018, euh, on a vu le premier ministre en vidéo à des développeurs qu'on allait ouvrir euh, la zone de verdure et cette année il a promis à tous les Ontariens que de façon il, il ne toucherait pas à la ceinture de verdure et en 2012 il a dit qu'on ne toucherait pas et maintenant voici où nous en sommes en décembre 2022 c'est Noël et le Premier ministre a promis des premiers promesses faites promesses gardées à ses, euh, amis des risques développeurs, des promoteurs, mais il a sa promesse pour les gens de l'Ontario. Il donne la zone de verdure ou de grande partie. c'est pas à lui de la donner. Donc, est-ce que le premier ministre peut se lever aujourd'hui et dire, nous dire pourquoi quiconque croirait ce qu'il dit? je peux dire la même chose du monde de l'Ottawa. Il s'est levé dans cette chambre et comme membre du gouvernement libéral a, a, a dépassé la ceinture de verdure 17 fois dans le passé et il a, et que on est dans une crise de logement et on se on a présenté un plan qui fournirait au moins 50 000 logements. De nombreux de ces sites ont reçu de l'appui municipal, celui à Pickering. Le maire H, j'ai eu une lettre que j'ai reçue de lui, que je vais lire dans le supplémentaire, il dit qu'il veut que cette propriété soit disponible pour la construction de maisons. Ces sites sont adjacents à des sections urbaines existantes qui peuvent recevoir les services. Et notre plan, contrairement à celui des libéraux, va ajouter 2000 acres à la zone de verdure. évident que le premier ministre pense que sa description de travaux est d'enrichir ses amis qui sont déjà riches. C'est clair qu'il y a un patron de, de, des gens qui obtiennent des, des informations hâtives euh, sur ce genre de décision. Le membre de Renfrew-Nepissing. J'ai entendu ce que dit le membre de ottawa Sud et je vais rappeler à tous les membres alors, je vais demander au membre de retirer son commentaire et de conclure sa question. Pourquoi quelqu'un prendrait 100 millions de dollars et de le demander au membre de retirer? Je n'ai suis pas entendu. Je m'excuse, M. le Président. Il y a euh, un modèle clair des gens qui obtiennent de l'information à l'interne. Pourquoi quelqu'un prendrait un prêt de 100 millions de dollars à 21 d'intérêt pour acheter des terres pourrait, sur lesquelles on ne pourrait rien faire? Et des semaines plus tard, comme par magie, c'est possible. Ça a pris plus qu'une journée que le gouvernement a dit non, une journée seulement. C'est pas la zone de verdure du gouvernement, c'est n'est pas la, la zone de verdure euh, du premier ministre qui peut la donner, elle appartient aux gens. Donc, est-ce que le premier ministre pourrait se lever dans cette chambre et dire aux Ontariens et Ontariennes que ses amis euh, développeurs riches n'ont pas obtenu de l'information d'initié? C'est quand ça vient de une personne qui travaillait pour le premier ministre McGuinty, qui s'est levée dans cette chambre et qui s'est qui est, qui est assis de ce côté-ci de la chambre et qui a découpé la zone de verdure 17 fois. C'est assez étonnant qu'il lise. Je vais vous lire une lettre du maire de Pickering, de Kevin Ash. Le premier paragraphe le dit tout. Il a reçu récemment une lettre du maire Ryan pour... Euh, dans la ville de Pickering, article nou membre nouvellement euh, voté. Je vais appuyer cette demande. Ces terres faisaient partie du plan de croissance régionale et municipal il y a 20 ans. Donc, cette demande des municipalités, d'autres redemandent des municipalités. En bout de ligne, les plans proposés aura un minimum de 50 000 logements qui, qui nous est fourni. Ottawa, le ministère. Les ministres, les ministres vont prendre l'ordre. Merci, M. le Président. Les études démontrent qu'environ un enfant sur cinq en Ontario ont, font face à des défis de santé mentale. Les dernières années ont été particulièrement difficiles pour les jeunes qui font face à des défis uniques augmentés par l'isolement qui est venu de la pandémie. Donc, c'est crucial pour notre gouvernement d'augmenter l'accès à des solutions novatrices pour appuyer la santé mentale et le bien-être des enfants de l'Ontario et les jeunes. Est-ce que le ministre de la Santé mentale peut partager comment le gouvernement montre des soins par le biais des soins intégrés par la santé des jeunes? des projets comme celui de la santé des jeunes. Merci pour le membre de la Saga Center pour la question. Depuis 2019, nous avons investi 570 millions dans la santé mentale chez les jeunes. Et en juin 2021, nous avons investi un autre 31 millions de dollars pour réduire les temps d'attente et augmenter l'accès aux services. De plus, nous on a des, des centres qui sont d'un seul arrêt pour offrir des services pour les jeunes de 12 à 25 ans qui sont disponibles sans rendez-vous, qui offrent un espace sûr pour les jeunes vers d'autres donneurs de soins dans la communauté pour nous assurer que les enfants qui ont besoin de, de services de santé, qu'il n'y a pas de mauvaise porte par laquelle entrer, la réponse est… Dans le question, j'ai hâte de parler du travail de Joanna Anderson de CAMH et du, de l'excellent travail que quand on collabore, qu'on peut faire en tant que province. Oui. Question supplémentaire. Merci. Je remercie le ministre pour sa réponse et pour son travail sur la santé mentale et les addictions dans la province et la coutumance. Je suis fière qu'un des 22 jeunes. Euh, programme pour les jeunes est situé à Hamilton, dans ma zone, à Mississauga. Ils offrent des services importants pour les jeunes, comme le conseil de santé mentale, l'emploi, du logement, et des services créatifs, qui sont offerts par des partenariats avec des organisations comme les Pro comme des programmes à Dufferin et Peel et d'autres. En 2010, le gouvernement libéral antérieur a préparé un rapport qui était préparé par un comité qui recommandait, faisait 23 recommandations pour améliorer les services reliés à la santé mentale. Aucune de ces recommandations n'a été mise en œuvre. Contrairement aux libéraux, notre gouvernement est engagé à travailler avec nos partenariats de la santé mentale pour répondre aux défis chez nos jeunes. Est-ce que l'associé peut élaborer sur la façon dont notre gouvernement développe un plan complet pour relier les systèmes liés à la santé mentale? Le ministre adjoint, merci. Merci à nouveau pour cette question. Ce lundi, le docteur Anderson et moi-même, nous sommes groupés pour annoncer une initiative pan-canadienne qui s'appelle le YSW. Le net, Si on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le gérer. Le réseau va rejoindre tous les hubs au Canada pour nous assurer qu'il y ait une infrastructure de collaboration facile entre les structures et ceux qui font les politiques. Imaginez des pratiques de la santé mentale informées par des données en temps réel et pour apprendre des jeunes et de façon proactive, adaptée à leurs besoins. C'est une occasion favorable nouvelle pour collaborer et faire des changements catalytiques. Nos alliés provinciaux et territoriaux développent un système centré sur la justice, l'inclusion et l'expérience de nos jeunes partout en Ontario. C'est sur quoi nous nous concentrons et nous allons développer ce système en collaboration avec tous nos partenaires. Merci. Prochaine question. Merci. Et pour le ministre des Affaires municipales et du logement. J'ai demandé souvent à savoir si le gouvernement avait donné de l'information sur les promoteurs qu'on allait ouvrir la zone de verdure au développement. La première réponse qu'on a dû, c'est que le gouvernement parle à tous ceux qui construisent des maisons. Hier, le ministre a dit non, sans plus élaborer. Il semble que chaque jour du ministre, on obtient une réponse différente. Donc, je vais poser la question. Est-ce que les membres du gouvernement ont partagé avec des lobbyistes, des propriétaires de terres ou d'autres, les plans pour le développement de la zone de verdure avant que ce soit rendu public le 4 novembre? La réponse, j'ai répondu hier que non, je ne l'avais pas fait. Je vais aider le commissaire à l'intégrité dans son enquête. Question supplémentaire. Merci. Jusqu'en avril, je chef du personnel était Luca Bucci. En juin, M. Bucci a été engagé comme président de l'association des Promoteurs de l'Ontario, malgré une période d'un an requise pour les membres du gouvernement qui deviennent lobbyistes. M. Bucci semble faire du lobby auprès du gouvernement et a parlé récemment au comité d'héritage et a appuyé le projet de loi 23 et il est comparu ce matin pour parler en faveur du projet de loi 39. Donc, la période de refroidissement est là pour empêcher les lobbyistes de mettre leur ancien employeur dans une situation de conflit. Donc, pourquoi le premier ministre permet-il que ce soit fait par son ancien membre du personnel? C'est triste, chers collègues, mais voici la réalité des choses. C'est que. Ah, ils, peuvent, pas. ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils le font depuis les deux dernières semaines, mais depuis tout le temps que le nouveau Parti démocratique existe, c'est le comité du non. Ils ne veulent pas que les gens aient des logements qui n'aient pas d'une maison dans la grande région de Toronto. Ils sont heureux où nous en sommes, mais nous avons dit non depuis le début parce qu'on a été élus avec un mandat d'améliorer l'Ontario, la rendre mieux qu'elle était quand on est arrivé. On a fait des améliorations dans le, centre, dans le service de santé, mais ils veulent que les gens habitent dans le sous-sol de leurs parents pour toujours. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont ici qui veulent que leurs enfants quittent leur maison. Ils trouvent une maison dans la province de l'Ontario. C'est le rêve de tout le monde et je sais que c'était le rêve de mes parents quand mes parents sont arrivés ici. Ils voulaient avoir un meilleur avenir pour leurs enfants et nous, c'est ce qu'on fait. Vous pouvez dire non, continuer à dire non à tout mais on va continuer à donner de l'espoir et de la prospérité aux gens de l'Ontario. Le membre de Kitchener-Sud, merci. Euh, je m'identifie comme un, un, un parent euh, d'animal, mais j'ai passé beaucoup de temps chez des vétérinaires, et on, on a un manque de vétérinaires dans mon secteur et en Ontario, dans la province, et je sais que Parmi mes amis et qui sont propriétaires d'animaux, il y a des temps d'attente avec des cliniques d'urgence et le, le fardeau sur nos vétérinaires. Il y a un impact aussi sur les fermiers qui ne veulent pas s'occuper de leur bétail. Donc, je demanderais si le ministre de l'Agriculture pourrait parler de ce que fait notre gouvernement pour répondre à cet enjeu. Merci. Merci et j'apprécie votre dévotion et votre question parce que c'est quelque chose que les gens en Ontario dont ils parlent, pas seulement c'est les propriétaires d'animaux, mais aussi les propriétaires de bétail. Et je vais être clair que c'est un enjeu d'avoir accès aux services vétérinaires. C'est un enjeu partout dans la nation, mais ici en Ontario, on passe à l'action. Le printemps dernier, nous avons rencontré euh, des parties prenantes du secteur des vétérinaires. Ils ont identifié que nous devions moderniser et la Loi sur les vétérinaires en Ontario n'a pas été regardée depuis plus de 30 ans. Mais c'est notre gouvernement qui passe à l'action dans ce domaine-là et pour la première fois, nous révisons et travaillons avec nos parties prenantes pour identifier comment nous pouvons moderniser, étant donné le fait qu'il y a de nouvelles technologies et l'étendue des pratiques pour les vétérinaires et les techniciens. Ce sont Développer. nous devons moderniser notre loi dans la province. Donc, ça fait partie de notre stratégie de croissance en Ontario d'aller de l'avant dans ce domaine-là. Je vais en parler plus dans le supplément. Question supplémentaire. C'est sans hyperbole que je dis que je suis très emballé par ce que je viens d'entendre. À nouveau, selon mon expérience, je passe beaucoup de temps avec nos techniciens vétérinaires dans la province. et et j'espère, j'aurais aimé pas avoir à faire ça, mais selon mon expérience, je sais que leur travail est essentiel pour aider les services vétérinaires. Je demande si le ministre pourrait parler de comment la modernisation de la loi sur les vétérinaires, les vétérinaires pourrait offrir de meilleurs services et aider à combler cet écart qui existe. Merci beaucoup. Et, et aux au membres de kitchener euh, sud nous allons écouter premièrement et nous avons d'avoir vos commentaires ainsi que les commentaires d'autres personnes qui travaillent dans ce secteur de partout en Ontario. Et le membre de Elgin Middlesex-London va mener ces consultations partout dans la province parce qu'on veut entendre, premièrement, comment le secteur a-t-il évolué, comment devons-nous moderniser, comment devons-nous développer des lois en 2022 qui créent moins de paperasses et développent un Ontario plus fort. Parce que le projet de loi 46 est à ce sujet-là, on veut développer l'Ontario, on veut nous assurer que les gens sont entendus et on va avoir un processus de consultation qui va nous permettre d'identifier une nouvelle pratique qui a évolué chez nos vétérinaires. Et l'importance, ce qui est important, c'est que nous participons avec tout le monde dans le secteur vétérinaire pour nous assurer que nous allons faire la bonne chose. Merci beaucoup. Le de Thunder Bay Supérieure-Nord. Ma question est pour le Premier ministre. La santé mentale, les travailleurs de santé mentale sont dans une crise aiguë avec des morts par rapport aux opioïdes. Cette crise est très forte à Thunder Bay, où nous, notre taux est quatre fois plus élevé que la moyenne provinciale de décès. La province va-t-elle augmenter les services régionaux, incluant la réduction des, qui viennent d'appuyer le logement et d'offrir des centres de traitement qui sont financés par la province dans nos collectivités? Merci pour la, la, la question. Nous savons qu'il y a une crise d'opioïdes dans la province d'Ontario qui datait d'avant la pandémie, qui a été aggravée par la pandémie. Notre gouvernement a fait un investissement historique dans le traitement de l'accoutumance et de la santé mentale, ce qui inclut des millions de dollars d'investissement. Et en raison de la pandémie, nous avons créé un fonds de de 90 millions de dollars qui a créé 80, de 400 lits de traitement qui sont partout dans la province de l'Ontario. Ces investissements sont faits où elles sont le plus nécessaires et la concentration était sur les juridictions et les villes dans, où euh, ceux qui en ont le plus besoin sont, où il y a le plus haut taux de, de, de L'investissement investissements ont été fait à Sea Lookout, 40 lits, à Thunder Bay, 35 lits, et à Sudbury, 15 lits, à Timmins, 10 et 54 à Canada, au Collège Canada à North Bay. Pourquoi ces investissements ont-ils été faits? Parce que nous allons développer un continuum de soins avec des gens du moment qu'ils ont besoin ou quand ils souffrent de, de, de, de de manque jusqu'au point où ils ont besoin de logements pour les appuyer parce que c'est ce qu'on doit faire pour eux. Question supplémentaire. Merci pour euh, d'avoir mentionné le logement appuyé. J'ai hâte d'avoir plus dans notre région. À Thunder Bay, il y a une multitude de quatre cliniques de méthodone qui euh, s'arrangent pour que les gens restent accoutumés au méthadone. C'est dans leur intérêt financier de s'assurer que les gens restent sur le méthadone indéfiniment. Par contraste, il y a des, des cliniques qui travaillent avec les gens jusqu'à ce soi, qu'ils soient libres de drogue. Est-ce que le gouvernement va laisser ces, ces entreprises qui exploitent et, et qui utilisent ou plutôt que d'encourager des, euh, des équipes sans but lucratif et qui viennent appuyer les gens qui sont dans ce besoin. Merci pour l'excellente question. Quand vous pensez au nombre d'appuis et de services dont on en a besoin en Ontario, nous savons tous, nous devrions tous savoir que ce traitement devrait se donner dans les collectivités. Il devrait être offert d'une façon qui est mesurable pour que nous puissions savoir que les résultats que nous obtenons sont les meilleurs pour la province de l'Ontario. Nous savons aussi qu'on doit en faire plus pour nous assurer qu'on a des, accès, des points d'accès qui permettent aux gens d'entrer dans le système pour avoir l'appui dont ils ont besoin. Donc, quand on, on parle d'équipes d'intervention mobile, on les appuie comme gouvernement. On les a euh, développés dans la province. On va continuer à le faire parce qu'on sait que c'est la façon pour que les gens puissent obtenir les services dont ils ont besoin. Et c'est l'élément clé ici. On doit faire entrer les gens en traitement. On sait, c'est pour ça qu'on a plus que 7000 points de traitement disponibles. Maintenant, on va offrir des services au même niveau de normes de la province de l'Ontario parce que c'est ce que tout méritent tous les résidents de l'Ontario. Le membre de stormont Dundas south Gary. Ma question au ministre, et, euh, alors que nos vies dépendent de plus en plus de la technologie numérique, nous devons connaître les menaces cybernétiques auxquelles nous faisons face. On a vu récemment l'impact négatif des attaques sur les conseils scolaires qui ont été affectés par un incident. Comme province, nous avons nous assurer d'avoir les outils nécessaires pour avoir accès numériquement à nos services. Est -ce que fait notre gouvernement pour prioriser la sécurité de tous les gens de l'Ontario dans notre monde numérique en croissance constante? Merci pour, pour la question. C'est une excellente question. Merci beaucoup. Depuis que le gouvernement a présenté la première stratégie de sécurité cybernétique, nous, avons, euh, nous nous sommes mis au travail et comme vous le savez, de nombreux d'entre nous savons très bien qu'un pilier de cette stratégie est la création de, cette, euh, de ce conseil de, qui permet d'évaluer la sécurité en Ontario et après deux ans de dur labeur et de collaboration, notre gouvernement a émis publiquement un rapport plus tôt en octobre et s'est engagé à mettre en œuvre ces recommandations. Ce rapport est un point d'accès important pour améliorer notre résilience cybernétique et surtout, il nous aide à créer des services en ligne encore plus sécurisés pour les Ontariens et les Ontariennes. Merci au ministre pour sa réponse. Les attaques cybernétiques sont plus sophistiquées et plus fréquentes pour et ciblent des services importants, alors que notre ministre utilise de plus en plus de services. Comme ça, nous avons la responsabilité de protéger le public de ces menaces les gens s'attendent à ce que la, les données qu'ils partagent avec le gouvernement soient en sécurité. Est-ce que le ministre peut élaborer sur les prochaines étapes que prendra notre gouvernement pour mieux protéger tous les Ontariens et Ontariennes? Merci et je, encore merci aux membres pour sa question. Le travail pour mettre en œuvre ces recommandations ne sera pas toujours facile et ne sera pas immédiat. Mais je m'engage envers vous aujourd'hui que je vais travailler darrache pied avec mes collègues pour m'assurer que les changements nécessaires pour augmenter la sécurité cybernétique à tous les nouveaux gouvernements et les recommandations forment la fondation de notre politique de sécurité cybernétique et pour nous adapter développer des pratiques d'excellence que nous allons partager avec tous les secteurs sur la transformation numérique a déjà fourni des avantages importants au public et aux entreprises et nous devons continuer de protéger euh, ces entreprises contre les menaces cybernétiques pour que nous puissions offrir euh, pour avoir un plan qui facilite les vies et développe une plus forte. <rires> Prochaine question du membre de Scarborough. Saint. West, ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, le ministre de la Santé a dit que les phéniciens de soins de santé primaires devraient traiter plus d'enfants pour qu'ils n'aient pas à se rendre dans les urgences. Toutefois, la réalité est que 1,8 million d'Ontarios n'ont pas accès à un médecin régulier. Vers qui est à se tourner dans ces situations? Le problème, la santé, le ministre de la Santé. Les gens doivent trouver de l'aide médicale immédiate qui laisse les gens avec un coût de 29 par mois à payer. Notre gouvernement permet que des, euh, des secteurs publics comme KidsCare chargent pour des visites médicales. Il y a un médecin pédiatrice qui a donné des conseils sur KidsCare. Euh, encourage euh, l'accès aux soins virtuels et elle dit que les pédiatriciens ont dit ne pourront plus offrir des services virtuels de visite parce qu'elle continue en parlant que ce n'est pas égal pour les gens qui n'ont pas de, de, de médecins de famille. Donc, ma question est que notre gouvernement, quand nous sommes en crise, pourquoi est-ce qu'on coupe des services essentiels comme la couverture euh, des soins de santé? Réponse du ministère de la Santé. On veut prendre un moment pour reconnaître le travail qui est fait par tous nos médecins en Ontario. Et on les, on les remercie pour leurs efforts. Vous vous souviendrez, en rapport des soins virtuels, durant la pandémie, nous avons commencé à couvrir les soins virtuels. Et avant la dernière élection, une entente de service de trois ans avait été ratifiée avec les membres. Euh, et c'était une étape importante. C'était la première fois en dix ans qu'une entente avait été atteinte sans, arbitra sans arbitrage. Et une autre étape très importante était que son, cette entente faisait de ce traitement virtuel incorporer pour la première fois ceci dans nos soins de santé en Ontario et dans le nouveau cadre de travail. Les choses ont changé d'une façon, la compensation est changée, mais c'est ce qui avait été ratifié. Est-ce que les membres de l'association sont engagés? J'apprécie la réponse de le l'assistant parlementaire et j'espère qu'ils vont intervenir et regarder ce qui se passe dans les soins virtuels. Lionel, un parent de notre région, a parlé de son expérience récente après avoir été malade. La seule façon qu'il a pu obtenir des conseils euh, médicaux étaient par un service virtuel. Donc, ce sont euh, des services payants qui enlèvent le droit des Ontariens d'avoir accès à des soins de santé euh, de financement public. Et Lia, une autre euh, une Ontarienne qui a parlé, un article de la CBC a parlé de de sa fille de 16 ans qui a dû euh, être à l'extérieur de la salle d'urgence quatre fois au cours de l'année dernière en raison des soins virtuels. Donc, le système que vous avez établi ne fonctionne pas. Donc, ma question est à un moment où les hôpitaux pour les enfants ont sont trop de patients, surtout pour les enfants et les bébés, les nourrissons, on doit avoir un système qui couvre ces gens comme ces parents. Pourquoi ce gouvernement enlève-t-il des options qui sont disponibles pour sauver des enfants, en Ontario. Merci, merci. Merci, Monsieur le Président. Et merci à la collègue pour la question. Comme je le disais, sous la nouvelle entente de soins en ligne, nous faisons en sorte de fournir des visites en ligne qui vont être couvertes par la ramo. Nous continuons en train de mettre en place une nouvelle structure des prix. Ils cela va être une structure qui va assurer que les patients reçoivent les soins qui reflètent le mieux les besoins de la relation médecin-patient. Les soins fournis en ligne sont appropriés dans certaines situations telles que dans les communautés rurales, entre autres. Dans notre cadre de système de santé, les soins en ligne sont compris tels que une variante, une option, mais pas un remplacement. Nous demandons une période de 24 mois pour cette transition. Nous ne pensons pas que ce soit une demande excessive, mais nous allons régler la situation du système de santé à l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre des Ressources naturelles et de la foresterie. Nous savons que la déforestation est une préoccupation. Les arts absorbent le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone. Une des stratégies pour adresser la, le réchauffement climatique global se concentre sur ses ressources. Est-ce que le ministre peut parler un peu plus Comment est-ce que la province contribue au développement soutenable de la industrie forestière, toujours en protégeant l'environnement. Merci. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour uh, sa question. Il fait un travail excellent pour ses commettants Monsieur le Président, en réponse, par rapport au développement soutenable de l'exploitation des ressources forestières, nous pouvons dire que les forêts sont essentielles pour le, la survivance. Aussi que pour l'industrie de touristes à l'Ontario, on a un revenu de 18 milliards de dollars en revenus et ça appuie plus de 100 000 postes de travail. C'est une source de postes de travail, surtout dans les communautés du Nord, dans lesquelles c'est la principale source d'emploi. Le secteur forestier de l'Ontario sous notre gouvernement, va voir son potentiel exploité et va positionner la province de l'Ontario en tant que chef de file en fournissant des sources d'énergie renouvelables. Merci. Question supplémentaire, complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse et pour l'excellent le, travail qu'il fait dans son ministère. Dans le mois d'avril de l'année 2021, le ministère a créé un comité de stratégie comprenant des représentants des communautés autochtones, des municipalités, entre autres, qui étaient partie prenante dans ce secteur. Les entreprises situées dans des zones rurales et du Nord doivent faire face à des défis Ce sont des défis tels que arriver dans ces zones qui rendent plus difficile de conclure des marchés. Est-ce que le ministre peut parler dans un peu plus de détails Comment est-ce que notre gouvernement va continuer à appuyer les investissements dans ce domaine dorénavant Réponse. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier chacun des employés dans le secteur forestier à l'Ontario parce qu'ils font un excellent travail. c'est une opportunité excellente à l'Ontario des produits de toutes sortes qui peuvent être employés dans les domaines de la pharmacie, de la médecine, de l'énergie, de l'hydrogène écologique, entre autres, et même appuyer Biomask va permettre d'employer réduire les déchets et fournir de l'énergie verte. Nous continuons à travailler sur le plan pour le développement futur de ce domaine en faisant toujours des contributions dans le secteur forestier de l'économie de l'Ontario. Notre gouvernement veut faire en sorte que cette industrie puisse dépendre d'un secteur... Monsieur le Président. once again, encore une fois, le nord de l'Ontario a reçu un climat terrible. Nos records sont de 3 par 3. Quelqu'un a dû conduire plus de 65 km. Dans l'autoroute 501 de l'Ontario, il n'y a aucune indication. Il y a des contracteurs qui ne peuvent pas combler leurs objectifs. Les gens appellent ma, mon bureau. Comment est-ce que nous pouvons faire face à nos travaux si chaque tempête de neige nous empêche de conduire Au Premier ministre, quand est-ce que vous allez vous occuper de cela Adopter mon projet de loi va être une bonne chose Député pour sa question, Our government is very proud to be notre gouvernement. Est fier des mesures qu'ils ont mises en place, et spécialement au nord de l'Ontario. Monsieur le Président, notre gouvernement récemment a annoncé un nouveau standard pour nettoyer les autoroutes au nord de l'Ontario. Les autoroutes vont être assujetties au Ontario Trans-Canada Standard. Cela va permettre de nettoyer les autoroutes en 12 heures. Cela sera quatre heures moins qu'avant. Cela représente des investissements si importants que nous avons déjà fait dans nos autoroutes 1100 équipements nouveaux. Monsieur le Président, nous avons travaillé très fort avec les fournisseurs de nos services pour assurer le nettoyage des autoroutes du Nord. La parole rappelle au règlement conformément au règlement numéro 59. Lundi, nous allons travailler avec le projet de loi 51. Dans l'après-midi, le projet de loi 36. Mardi matin, on continuera avec le projet de loi 36. Pendant les affaires de l'après-midi, il va y avoir deux déclarations des députés, deux affaires émanant de députés, l'un de la députée Fullerton et le deuxième de la députée Mulroney. Mercredi, encore une fois, le projet de loi numéro 151. Dans l'après-midi, le projet Projet de loi des députés de Kingsland Island. Jeudi, uh, le projet de loi 39. Dans l'après-midi, le projet de loi 43. Et jeudi, un hommage un hommage à David Rodbrink. et l'après-midi sera déterminé encore. Intervention du président. Rappel au règlement de la députée de Mississauga-Centre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la rumaine. Je veux inviter tous les députés à participer d'une cérémonie suivie d'une réception dans la, le, à l'Assemblée. Conformément au règlement 36C, le membre d'Ottawa a donné son avis de mise contentement avec la réponse qu'elle a reçue à sa question. Maintenant, nous avons, nous avons une motion de clôture sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi 46. Appelez les députés. Ça sera une sonnerie de cinq minutes.